Tchou, bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue pour ce petit live du dimanche. Alors, ce dimanche-là, c'était sur GG vidéo. On fait le live, on fait l'enregistrement. Je vous présente deux marques et ensuite ces vidéos sont coupées comme ça et uploadées séparément. Une le mercredi où je vous présenterai une marque chinoise, quelle qu'elle soit, hein, des produits de marque chinoise, une marque chinoise. Et le samedi, ça sera réservé au café, bien évidemment à la contrefaction. La semaine dernière, c'était la X8, et pour samedi prochain, ça sera une X... Euh... Non, une, une, une Watch 8. <rire> Pas que je dise. <rire> Pas que 10, parce qu'après, j'aurai des problèmes. Une Watch 8 à 10 balles, voilà. comme ça Et comme ça, tous les dimanches, on fera un enregistrement de deux émissions, et je vous les découperai pour le mercredi et pour le samedi. Allez, commençons tout de suite par la première marque. Allez, on commence tout de suite par notre première marque de vêtements, c'est la marque Asali. Alors je sais pas si c'est monté par Jacques, ni voilà. Moi je pense que on va couper au montant, on va couper beaucoup au montage. Voilà. Alors la marque Astaline nous propose des produits plutôt sympas par rapport à tous les meilleurs décorés. Non, par rapport à tous les K-pop qu'on a de dernière fois, il y a des produits qui sont plutôt sympas. J'aime bien le truc bleu et bleu et blanc comme ça. J'aime beaucoup. Attends, je vois rien avec mes lunettes. Il y a pas mal de t-shirts sympas, les petites vestes comme ça. Bon, 50 balles quand même, sont pas données, mais il y a de la petite veste sympa. Euh, oh j'aime bien la doudoune comme ça, après bon j'appelle moi j'habite... Oh, le pantalon j'aurais pu hein, euh, pantalon militaire machin, alors l'autre me va super bien l'autre, alors il est encore un peu serré. C'est moi qui suis encore un peu gros, tu cocheras la réponse que tu veux, mais euh, bien, as, bien, bonne taille et tout. Je suis sorti pour euh, Noël. On dit Oh, là, euh, GLG en pantalon, T'sais et, et, et j'ai même mis des chaussettes. Hein je peux te dire, c'était Noël. Hein. Voilà, bon, <rire> le pantalon, j'aurais pu kiffer. Oh, le truc armé, pas mal. Hein. Euh, comme je suis dans ma période de Zelensky, là en ce moment, il <rire> euh, y a des produits très, très, très sympas, euh, un peu armé. Euh, les, les bombers. Putain, Top Gun et tout là. Pas mal, pas mal, pas mal. Non, il y a des produits plutôt sympas, encore une fois. Bon, après, les goûts, les couleurs, on est d'accord. Mais bon, on va déjà surtout déballer. Tchou Allez, on commence par un premier... Alors, j'ai trouvé un pack sur leur site, un pack à 20... Euh, 19,89€ livré en France comme ça, avec un petit short et un petit t-shirt, je me suis dit que ça valait pas le coup de se priver, et puis ça me paraissait un ensemble plutôt cohérent, parce que j'aime bien mettre des shorts un peu, même s'ils sont pas tous incroyables, mais voilà, pour rester à la maison et tout c'est toujours bien sympathique et euh, un petit t-shirt, puisque bah, des fois les t-shirts, c'est une belle surprise et des fois, non, on n'a pas, pas eu trop trop trop mauvaise surprise, hein, pour l'instant dans les déballages et tout, alors, on commence par le short oh, la qualité est pas mal hein. ah, ils l'ont mis dans un sac aussi, oh, sympa c'est pas que C'est quoi Il marquait quoi à la fois Your satisfaction our high test standard of service. New fashion brand. Trois selles hein. là J'ai pris un hein. C'est alors on verra que dans le dans le site c'est comme ça qu'ils l'ont vendu. Alors là il y a rien. Là non plus. Là il y a un petit truc marqué. C'est ah euh, j'ai AGX... ouais je suis imprononçable. Voilà. Pas mal. Oh avec les petits trucs euh, les petites cocognettes devant et tout comme ça. Il y a des popoches poches ou pas Ouais de petites popoches. poches. Allez on va regarder la taille. Oh, putain la vache. <rire> Un triple XL, ça, un truc. J'ai putain mais waouh. Wow. Alors on met comme ça, on va le tirer un peu. où il a l'air petit, hein. Il a l'air petit parce que toi comme ça sans le. Alors après, bah, c'est des shorts, on peut les étirer. Mais toi, <rire> putain, la vache. Voilà. Bon, triple XL, ça m'a l'air, ça m'a l'air complicated Mais bon après, on va essayer. Après, ouais, c'est vrai qu'il a l'air quand même. Ah, hein là, euh... là, je rentre. Un <rire> mon gros cuir entre hein, là. Bon, le short pas mal à voir euh, au niveau du portage et euh, on le porterage euh, tout à l'heure. Voilà. Et ensuite, il y avait un t-shirt qui avait l'air plutôt euh, sympathique. Alors, est-ce que ça sera euh... bon des bah emballage des plus euh, des plus chinois hein c'est pas comme si on... voilà, vous connaissiez pas Oh, il est très joli. Ouh, ça a pas l'air d'être de la cotonne, ça. Oh, le t-shirt. Oh la vache. Par contre le t-shirt, là, vache, les épaules, mon pote. Oh les bats. Oh les coquins. Et pas tant que ça, hein. Il a pas l'air si grand que ça. En même temps, il est joli. hein. DGI Studio, ok. Là, il a l'air d'avoir de la, de la voiture. électrique, bien sûr ou des lunettes. À l'arrière, DGI Studio, pas mal. Ah, il y a des petits trucs quoi, oh, c'est sympa. Ça fait un peu. Il y avait une marque comme ça, ils les.. Il, faisait des, euh... il y a l'air un peu grand. Ah la vache Waah pyjama On va aller regarder sur le site un peu ce qu'ils nous en ont euh, comment ils nous l'ont vendu. Alors, pourquoi j'ai pris Triple XL Parce que alors quand on regarde dans les tailles, par exemple, ici, il y a bien marqué entre 80 kg, c'est moi, hein, entre 80 et 85. Enfin bon, on voit que même 75 kg, c'était pareil. Entre 75 et 80 kg, si je fais 81 kg, triple XL. 1m70, 75, voilà, c'est moi. 1m75, 81 kg, charmant, 44 ans, célibataire, recherche, femme. Voilà. Bon, triple XL y est marqué. Bon, le problème, c'est que dans les tailles, ils sont un peu enflammés. C'est-à-dire qu'il y a S, M, L, XL, Double XL, 4XL et 5XL. Pas de 4L. Non, plus non. Voilà. Donc, le pack est pas cher. Et pour ceux qui sont là pendant le live, et ben c'est le moment du déballage. Non, c'est le moment de l'essayage. Et voilà et bah écoute, euh, il est un peu grand, il est un peu grand, il est un peu grand, mais euh, ça aurait là, par contre ça aurait mérité une ta... Alors, le problème, c'est que euh, ça aurait mérité une taille dessous. Euh... Et encore, euh, bah on n'a pas fait un Noël de psychopathe ici. J'ai pas, pas pris trop de bidons. Euh, il est super large. Hein, putain, il descend. Alors, le problème, c'est que le pantalon, le pantalon, ça va tout juste. Tu vois, en fait, comme il est extensible, ça va. Mais le pantalon, tu vois, on aura, à, à la base, comme ça, sans, sans forcer, on voit qu'il est un peu juste. Enfin, euh, le short. Par contre, le t-shirt, il y a une taille de troll. Alors, le problème, c'est que si tu prends double XL, euh, le pantalon risque d'être vraiment trop juste, quoi. Par rapport à un t-shirt qui sera peut-être à la bonne taille. Je vais les voir un peu dans le dos. Il est super sympa, ce t-shirt. Hein. Bon, par contre, il y a une taille de trop. Alors après, est-ce que je pourrais compenser avec des épaules incroyables ben, Il voilà, va falloir se remettre, euh, tu vois, la musculation. Mais euh, il est super sympa. Il est super sympa, mais il y a une taille de trop. Hein. Là, c'est flagrant. Ou alors, il faut le porter super large. Voilà, en mode pyjama et tout. Il y a eu une période où je portais comme ça. Hein. Je portais super large. Après, quand je, me suis laissé, je me suis laissé pousser les muscles. Ben, je mettais des trucs un peu plus... Euh, voilà, pour mettre en valeur un peu mon travail. Mais voilà, vous me direz en commentaire... Pas mal 10 euros, bah 20 euros, 20 euros les deux. Bon, 20 euros, vous avez quand même un short qui est correct et un un t-shirt qui est correct. Après, c'est pas de, c'est pas de la cotonne ici. Il nous parle de la qualité ou pas Oui, vaut mieux pas. Euh, men's t-shirt, recommandation, ça c'est bon. Na na na Ok, ok, non. Tout tout est tout est mystérieux. Pas du tout voilà, mais ça va pas l'air du, du coton hein. c'est du synthétique bon je vais euh, lire un peu le chat et euh, on fait le, le bilan et puis la conclusion allez bon on a lu un peu le chat et tout c'est vrai que il euh, a, euh, a deux tailles de trop pour le t-shirt et euh, le pantalon euh, tout pile donc euh, j'ai le problème, c'est que si vous prenez le plus petit... Là, là. Donc moi, je pense que, voilà, eux, ils mettent triple XL là-dedans, euh, on est bien sur un double XL, là quasiment, euh, par rapport à ce que moi je porte et tout. Mais il est très sympa, hein. et là j'aime j'adore les couleurs et tout, vous me direz ça en commentaire. Mais euh, je le trouve très joli, voilà. En mettant, en mettant un mode un peu large, comme ça, euh, criss-cross, rappeur, euh, genre... Vous euh, trouvez pas que j'ai rajeuni de 5 ans, là Comme ça Ah, mais depuis que je mets du K-pop, euh, du K-pop et du, et du kawaii, et je mets du kawaii du K-pop, j'ai pris 5 ans de, de moins. <rire> bon, allez, sur le site, si on a que ça intéresse, vous pouvez payer 19,89 La qualité est pas mal. Je trouve que le prix est raisonnable. c'est pas exceptionnel, encore une fois, mais voilà, c'est toujours le problème d'Internet, des tailles et tout, parce que là, dit, oh, mais si ce n'est pas ma taille, je vais le renvoyer. Oh là là, attends, il faut un mois que ça arrive. Si on le renvoie en Chine, il faut un mois et tu ne sera jamais remboursé. Donc garde tout et, et fais plaisir. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Voilà. Allez, vous mettez tout ça en commentaire. On va enchaîner avec le deuxième champ de la vidéo. Merci à tous d'être passés. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Un beau bon mercredi. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Si vous voulez la version complète, elle est disponible sur JLG Vidéo. Également, parce qu'on l'a fait dimanche. Voilà. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral surtout restez ouverts. Moi, je vous kiffe. Puis bah, à tout de suite.